ça ça on va faire on on va on va on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 <média> s'il monsieur, monsieur, vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur vous passage vous plaît, passage, s'il s'il vous plaît, Et maintenant, nous te supplions Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans ce monde entier, le salut et la paix. Affermez la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre archevêque Max de Roy, l'ensemble des évêques les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi. Écoute, Seigneur, les prières des membres de la famille Jean-Baptiste. Écoute la prière de tous les membres du parti politique auquel notre frère bien-aimé appartenait et ramène à toi et à très aimant tous tes enfants dispersés. Tu as appelé au bébé toi aujourd'hui, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, attendez de lui de participer à sa résurrection, le jour où le Fils, ressuscitant les morts, l'enlève beaucoup autant pareil à son. Des frères et des sœurs, disons ensemble cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit, soit sanctifié, que ton oui. règne vienne, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux -à qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. C'est le noir. C'est I oh don't Je suis un chou noir. Je suis un chou noir. Je Yeah. <laughs> <laughs> Je prie pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Mmh. C'est suis un homme qui a la Je un homme Merci Madame Nalim. Merci. Merci Madame Nalim. Merci Ariel Merci Ariel. Merci Ariel. Ariel qui mange Eric. Ariel mange Eric. Ariel qui mangeait Eric Baptiste Ariel mange Eric Baptiste Ariel qui mange. Ariel. Ah y'a une femme, c'est la La famille, la famille. Non, c'est pour nous. c'est pas c'est nous. La pas c'est pas c'est pour nous. Non, pas c'est monsieur. monsieur, c'est un seul bagage qui a dit. Je tue Pepe Capois. Je tue Je que c'est Pepe Capois. ne tu es génial. Je tu es Je ne sais pas tu es Je ne sais pas si tu es pas prêter comme es génial. ne pas prêter tu es pas tu es ça ne ça tu Merci monde qui fait ça. Merci Madame Laline. Merci América. Merci, Merci. Merci. Merci Canada. Merci Français. <coughs> Merci Madeleine. <coughs> Merci Madeleine, comme <coughs> <Merci, madame>. je ne peux pas <coughs> vous <coughs> faire.